Hello les amis cocottes, j'espère que vous allez bien. C'est Carole du blog The Family Cocotte, aventure en famille zéro déchet. Je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 grandes astuces pour devenir riche zéro déchet et je vais tout de suite t'en parler dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube si les aventures en famille zéro déchet vous intéressent. Premier point qui est non négligeable c'est avoir réellement conscience de sa consommation ou par votre argent en fait. Euh, où vont être vos postes de dépenses les plus récurrentes donc pour ce faire rien de plus simple vous regardez en fait sur vos relevés bancaires et également avec les applications normalement c'est très facile on peut aussi regarder tout ce qui est en prélèvement automatique et à partir de là on peut vraiment euh, point par point et par là on peut vraiment regarder quelles sont les dépenses récurrentes et par exemple nous euh, un, quelque chose de très concret euh, il y a quelques temps de ça regardez quelles sont les dépenses récurrentes et par exemple nous euh, un, quelque chose de très concret euh, il y a quelques temps de ça on avait donc euh, les deux abonnements euh, pour moi et monsieur Cocotte au niveau de téléphone et également l'abonnement euh, box Internet, téléphone et TV. Donc sur ces euh, trois abonnements qui étaient réunis donc, sur un opérateur, alors soi-disant que c'était déjà intéressant parce que le fait de grouper euh, vous indique des, des tarifs plus intéressants. Et en fait, euh, en regardant d'un peu plus près, je me suis euh, me rendu compte que euh, bah, pour ces trois abonnements, on était à 70 euros par mois. De, de prélèvement automatique. Je trouvais ça un peu cher, on n'avait pas du tout fait évoluer nos différents abonnements. Et là, donc, j'ai eu le réflexe, comme beaucoup maintenant ont, mais je trouve que euh, on manque encore euh, de cet automatisme, c'est d'aller voir sur des comparateurs de prix. Et de regarder pour l'équivalence, voire plus ou moins, si vous avez besoin de moins. Bref, il faut l'adapter aussi à, à ses besoins, à ses réels besoins. C'est pas la peine d'avoir... Euh, un abonnement euh, illimité euh, sur de l'Internet si euh, vous n'avez pas une réelle utilisation de, euh, de ce besoin. Parce que vous allez le payer et en plus euh, bah vous n'allez pas vous en servir. Et ça, l'opérateur ne va pas, va pas vous faire une remise là-dessus. Donc du coup, euh, on regarde. Moi, dans mon cas, j'ai vu tout de suite euh, tout ce qui était euh, téléphonie, Internet. J'ai fait un comparateur de prix, euh, suite à ça, euh, je, je suis passée à l'action. Ça, c'est un truc hyper important, passer à l'action une fois que vous avez euh, bah, vu en fait là où vous pouvez vraiment euh, diminuer vos, vos charges. Et une fois que, ça, que cette action est faite, et bien bah, concrètement, on est passé de 70 euros à 30 euros euh, pour nos deux téléphones et la téléphonie et la box. Donc, vous multipliez la réduction qui a été faite de 70 à 30, donc on a 40 euros par mois qui se sont libérés, vous multipliez ça par 12 mois et vous allez voir que ça fait une forte différence sur un budget mensuel, notamment donc nous, le budget de la famille, mais vous pouvez faire ça avec tous vos abonnements. Deuxième astuce, c'est de discerner le réel besoin de ce que l'on a envie. Parce que souvent, en fait, on peut penser que lorsque l'on a une envie, c'est un besoin. Mais en fait, euh, le, le réel besoin, lui, n'est pas là. C'est un besoin à un moment donné parce que euh, souvent, euh, lié à la publicité, au marketing, à ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, euh, dans notre entourage, on peut aussi euh, se dire « Ah, oh, j'aimerais bien, euh, euh, j'ai adoré... Euh, » le sac de telle personne, j'aimerais vraiment changer de sac alors que éventuellement son sac est encore en très très bon état, voire on en a une collection. Donc toujours vous posez la question des réels besoins plutôt que des envies. N'intervient nullement le besoin de posséder parce que euh, posséder ne rend pas plus heureux. On voit très bien des personnes qui sont euh, milliardaires, multimillionnaires et qui sont très malheureux dans leur vie. Donc euh, la richesse, euh, le, la possession de choses, d'objets, n'a rien à voir avec l'équilibre en fait d'un bonheur ou euh, d'une satisfaction. En fait, euh, la, le propre de la satisfaction, c'est de réussir justement à ne plus... Consommer euh, ses envies, pour vous citer un exemple super pratique, euh, bientôt c'est mon anniversaire, je suis euh, j'étais une très très grande consommatrice de vêtements, j'ai limité énormément euh, ma garde-robe et je l'ai fait avec plaisir, je ne l'ai pas fait du tout euh, avec euh, une contrainte et j'en vois aujourd'hui vraiment le bénéfice. Que ce soit financier, au niveau de l'organisation, au niveau du temps que je gagne pour choisir mes tenues, pour laver le linge aussi. Enfin, C'est quand même quelque chose aujourd'hui que, qui est quand même très important pour moi d'avoir un briefing minimaliste. Et notamment pour mon anniversaire, ne trouvant pas sur le marché de l'occasion ce que je souhaitais. Je suis allée sur une boutique qui est française avec une production en Italie. De, de vêtements euh, notamment, c'est une matière, euh, enfin des matières en main. Et je vous ferai le retour dès que, dès que j'aurai reçu euh, mes cadeaux. Et je trouve tellement, euh, tellement gratifiant aussi de me dire que euh, j'attends d'avoir par exemple mon anniversaire ou d'attendre euh, par exemple les fêtes de fin d'année pour pouvoir euh, offrir en fait parce qu'on a tendance à tout le temps acheter sans aucune occasion particulière et en fait la notion même du plaisir perd de son sens. Donc en tout cas je trouve ça, moi pour ma part ça m'a apporté beaucoup de gratitude sur le fait de consommer vraiment je dirais par, par réel besoin et en plus notamment quand c'est des achats vraiment plaisir sur des dates qui sont significatives en fait. Je te parlé tout à l'heure pour les vêtements de l'achat d'occasion et bien bah aussi une très grande astuce pour euh, vous enrichir c'est euh, une fois que vous avez bien euh, mis sur la liste vos réels besoins et bien bah c'est lorsque vous avez besoin d'acheter, de consommer pour vos besoins ou pour de temps en temps des achats à plaisir, comme je disais, lors d'événements un petit peu plus particuliers, et bien, allez sur le marché de l'occasion parce que l'occasion aujourd'hui on trouve vraiment tout ce qu'on veut, il est très facile d'accès, notamment euh, ça peut être entre voisins, ça peut être euh, penser à vos amis, à la famille, vous avez également tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, le bon coin Facebook Market, enfin, il y a énormément de, de possibilités d'échange sur le marché de l'occasion. Maintenant, il y a les recycleries aussi au niveau local. Enfin, Il y a énormément de possibilités d'acheter d'occasion. Donc, renseignez-vous avant de faire un achat en neuf. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est devenu, euh, je dirais, un, un réflexe quand j'ai un réel besoin, tout de suite, je vais aller regarder du côté de l'occasion. Et je peux vous dire qu'au niveau du budget, on est sur 50 à 70 d'économies réalisées et il faut arrêter avec l'idée que l'occasion est vieux ou dégradée. Pour un bon exemple concret, il n'y a pas très, très longtemps, j'ai acheté une, une paire de chaussures sur Vinted, donc d'occasion. Et concrètement, eh ben, la, la paire de chaussures avait encore l'étiquette. Donc, ça a dû être une personne qui les a peut-être achetées, soit elles ne lui allaient pas, soit cette personne ne les a jamais portées et au bout de six mois s'est dit Bon, bah, je vais peut-être les revendre parce que je ne les ai jamais mises. Et en fait, bah, moi, ça m'a rendu heureuse de pouvoir avoir ces chaussures euh, bah, que j'ai payé 50% moins cher, mais neuves. Donc, si le côté, euh, notamment pour les vêtements ou les chaussures, le côté euh, de l'occasion qui a déjà été porté vous dérange un petit peu, vous pouvez tout à fait trouver sur le marché de l'occasion des vêtements qui sont encore neufs. Et c'est là vraiment tout le paradoxe euh, de savoir ce qui est réellement un besoin, d'une envie, parce qu'on voit très très bien, euh, par rapport justement à ce marché d'occasion neuf, qu'il y a euh, des personnes hein, qui achètent, juste par envie et qui ont acheté en se rendant compte quelques semaines, voire quelques mois ou même tout simplement quelques jours que euh, c'était juste une envie passagère et pas un réel besoin. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous apporter une réflexion sur vos réels besoins et la différence avec les envies. Également des pistes d'action pour pouvoir gagner vraiment de l'argent en mode zéro échec. Pour vous abonner, c'est juste ici. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao